C'est la dextérité du pilote, allié à, allié, justement à l'addiction du copilote sur les notes qui fait que l'ensemble te donne le bon. Tant, tant que le copilote il bafouille pas, c'est bon. Ça il a dit l'addiction du copilote. Donc c'est l'ensemble des deux. Il faut la à des deux, l'alchimie la, entre les deux qui fait que... J'ai toujours dit, en rallye, pilote et copilote, il faut que ce soit symbiose sinon ça marche pas. que le pilote donne la note, trop en avance, le pilote lui, et qui ne répète pas, le pilote lui va retenir la note, mais il va pas retenir, guerre, mais... il faut vraiment que ça marche au tempo, c'est-à-dire qu'il faut avoir la bonne cadence, comme il dit, soit on recommence sur le tempo régulier, oui, soit on recommence sur le tempo un petit peu hein. plus rapide au pour le mettre en jambe et puis plus lent sur la fin, juste pour le calmer, mais ça dépend, ça dépend, ouais, tout bon, dépend bon, du pilote et de l'affinité qu'on qu a avec. Okay. Mmh. n'était pas bon pilote. Bon je pense qu'il veut passer au pas Pour le véhicule qu'il a. Vrai, il a des capacités. Je lui ai dit. Donc pour si, bon, ça que je suis venu avec lui. C'est parce qu'il a des capacités. je c'est que. que en mettant toutes les bonnes conditions, condition. bout à bout, il ah fera là. de bonnes performances. <rire> <de> là <rire> maintenant, <de> il le <la> voit. Il commence à le voir les performances. Ça <rire> vient tout seul. Tu vois, Alexi, t'étais collé là. En en -dessous, en -dessous, ouais 10% d'un oh, okay. kilomètre à un kilomètre, c'est 500, ça dépend. Donc, avez, Genève, il une dit n'importe quoi, il ne sait il pas, il ne sait donc, euh, pas, écoutez pas. C'est de point A à point B dans le, le moins d'autres possibles. Ouais, voilà, ça une explication Je vais le dire en français. Qu'on se compte, on fait cinq montées chrono. On fait deux en essai et on en fait trois qui sont chronométrés officiellement. Les deux premières ne comptent en rien. On a fait 3 ensuite et le meilleur temps est gardé. Ah, D'où le classement général. C'est ce qu'il voulait dire mais qui n'est pas arrivé. Bon, qui là C'est à toi Merde Mais non t'as pas joué, toi. Non, as pas joué toi Chier bon. Donc comme tu avais... Peu... C'est pas dur à retenir, on peut encore a plus de vie, hein, pour tout beaucoup beaucoup oh. passer tous les jours le la